tout le monde, c'est women content de vous voir. Euh, troisième semaine de floraison entamée. On va voir ce que ça va donner. Euh, beaucoup de changements, je pense, depuis la dernière grow. Pour ce vidéo, on va fumer un joint grâce à OG Puff. On va faire quelque chose de très spécial pour fumer ce joint. On va utiliser un cote en verre. Et oui, un cote en verre. Et on n'utilisera pas un cote. En carton euh, ni un filtre à cigarette. Euh, on sait que quelques abonnés euh, qui mettent du tabac dans leurs joints n'ont pas été contents cette semaine après avoir vu deux vidéos de Winman. On sait qu'un filtre de cigarette est constitué de fibres filtrantes en acétate de cellulose. En d'autres mots, un filtre de cigarette est fait en matière plastique. Donc, euh, je pense qu'on va arrêter là-dessus. Euh, on va continuer sur euh, le cannabis. Les filtres en verre qui donnent un meilleur goût, euh, qui nous donnent euh, peut-être pas... J'entends... Je, non, non, non, je vous entends euh, les vaporisateurs de ce jour. Euh, le goût ultime se passe peut-être, peut-être, peut-être pas. Oui, oui, ok, j'entends, j'entends, oui. Le goût ultime se passe avec le vaporisateur. Mais le buzz. On sait que Winman est un très, très, très euh, grand... Euh, comment je pourrais vous dire? Un grand combattant pour le goût, hein? Qui, qui, qui lutte euh, pour euh, que les gens... Fume du cannabis qu'ils aiment, car il n'y a pas seulement une ou deux euh, odeurs dans le cannabis. Il y en a plusieurs, et puis chaque odeur nous amène vers un buzz particulier. Hein? Quand on fume du cannabis à l'orange, c'est beaucoup plus cérébral, c'est plus dans la tête, je trouve, que physique. Donc, le cannabis, le joint est déjà roulé avec un filtre en verre. On passe ici, on parle ici du Big Dave's Ice Cream Cake. Merci à OG Puff, mon rappeur québécois francophone, francophone préféré. Euh, OG Puff a un site sur YouTube, a aussi un site sur Instagram. Allez vous abonner, j'adore son Instagram, surtout sur sa story. On voit euh, OG Puff en studio, OG Puff à l'extérieur, qui films des joints. Donc, euh, c'est un amateur de euh, Winman qui m'envoie souvent du 4A. Je te remercie beaucoup, beaucoup. Les liens pour aller sur euh, ses, euh, sur des sites à OG Puff officiels sont en bas dans la description. Euh, il a fait des albums, fait des chansons. Euh, le dernier le single, le dernier euh, la dernière chanson qu'il a fait, ça s'appelle « Santa Cloud ». Cloud comme les nuages. Allez voir ça. Donc, un peu le temps, on va aller voir ma grow. Euh, des milliers, des milliers de personnes me demandent Oui, man, est-ce que tout qu'on commence à sentir La réponse c'est oui, mais seulement trois plans. Euh, trois, si voudrait dire quatre. On sait que j'ai deux euh, miniatures, couche-à-couche. -couche. Euh, autres, ils commencent à sentir. Je sais déjà qu'est-ce que ça va goûter. Euh, j'ai déjà goûté euh, ce couche couche là <rire> et euh, donc mon ami m'a donné là euh, une plante mère. J'ai eu deux boutures, ça a eu, ça s'est devenu des clones et j'ai les ai mis dans ma tente. Bon, au début j'avais huit plants. Euh, je voulais en avoir un neuvième, mais finalement j'ai mis 9 et 10, les deux bébés couche couche. Eux, ils commencent à sentir. Et puis les deux autres seuls qui commencent à sentir, c'est les deux perps. OG Puff, euh, j'ai fumé un petit joint tantôt de ce cannabis-là. <coughs> Il est très fort. <coughs> puis j'ai pas remarqué en arrière que c'est écrit 28% de THC, mais écoutez, c'est au moins un des cinq plus forts cannabis que j'ai jamais fumé. Presque trop fort. Oui, oui, je sais, je... Ça, là, c'est vraiment... 28% comme ça, là. C'est un genre de 28% sans Raphaël. C'est ça. Vraiment, vraiment... Euh, très efficace, mais malheureusement, c'est le cannabis que j'aime le moins... Que tu m'as envoyé, il euh, est, est basant, man, il est de qualité. J'ai mis une photo sur mon Instagram, allez vous abonner sur mon Instagram. <coughs> J'ai dû goûter un, un wedding cake. <coughs> oh my God. <coughs> il est très fort! Il était vraiment qualité le wedding king que j'avais fumé. Il est très fort mon chum. Mais il y a un petit goût de cariofilane je trouve. Ou même peut-être un petit goût de... Mais il a un goût de cake. Le cake moi je trouve que c'est le plus le, le crémage. Le sucré du crémage. Particulier. Mais le petit goût cariofilane je trouve qu'il est... Euh... Je trouve qu'il est présent au Jeep Off. C'est la première fois c'est pas dans mes dans mes goûts tu c'est comme le cannabis de Broken Coast que j'aime pas la ronde Tu qu'on voit c'est un cannabis d'extrême qualité <coughs> très fort mon ami très fort euh, euh, hybride d'indica là quand même euh, c'est écrasant mais <rire> Écrasant dans la tête aussi. Donc, les deux plans, là... Euh, merci beaucoup à OG Puff. Allez vous abonner. Allez voir ses chansons. Euh, sur toutes les plateformes, c'est disponible. ces chansons à OG Puff officiel. Merci encore, quand même. C'est vraiment de la grosse qualité. Les deux pubs, ne sentent pas la même chose. Il y en a un qui est très intéressant. Euh, c'est ça que j'avais lu dans la description quand j'ai acheté les graines de cannabis. C'était supposé de goûter le raisin. Eh bien, je trouve qu'il sent le raisin. <cười> genre le Purple Chitral. Donc, euh, c'est assez particulier. Mais quand même, euh, c'est pas ça que je recherche. Je recherche toujours un goût gazi, un goût diesel. Euh, les Anglais appellent ça un goût de dinque. Euh Un bon goût de couche, là. Tu comprends-tu? Euh, pink Kush, GG4. Euh, c'est ces genres de, de goût-là que j'aime beaucoup. Euh, L'autre Purps se goûte pas pas en tout le raisin, il y a de l'air à s'en aller vers citron lavandre, le citron pourrait passer, mais la lavandre, la lavandre, le lila, c'est le linalol, j'ai l'impression que ça s'en va vers ça. Euh, on est vraiment au début de la floraison, beaucoup de choses peuvent se passer, euh, les master growers m'ont dit d'attendre vraiment jusqu'à la fin avant d'en tirer une conclusion. Mais je dois dire aussi, euh, je dois remercier à tous les master growers qui me donnent des conseils. Euh, je vous dire franchement, par contre, j'écoute pas tous les conseils des master growers. Des fois, c'est, hey, c'est beaucoup de travail, hein. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Euh, c'est pas juste d'allumer la lumière, là. Écoutez, euh, j'ai pas écouté tous les master growers comme je vous ai dit, là. Écoutez, j ai, j ai, c'est pas évident c'est pas évident euh, euh, des fois il y a beaucoup de feuilles qui s'accumulent euh, des fois j'écoute des conseils mais je sais pas si c'est un master grower qui, qui... est-ce que je m'adresse à un master grower ou c'est juste un gars qui veut retarder ma grow ça c'est difficile aussi à détecter mais euh, j'ai appris beaucoup beaucoup beaucoup c'est vraiment le goût, écoutez, c'est. Je ne suis pas trop impressionné aussi, là. Il y a juste vraiment un plan là, que, que j'ai l'impression que ça s'en va vers un 4A. Est-ce que je vais être capable de l'optimiser? Non. Euh, je ne suis pas un Master Grower. J'ai retardé la Grow à plusieurs reprises. Euh, mais j'ai l'impression que c'est un 4A. C'est le seul. C'est le seul. Toutes les autres, ça va être du 3A. Euh, que je vais faire mon possible pour.. Euh, Bon, possible pour euh, amener un 3 de qualité. Euh, pour ce qui est du 4A, c'est le Gorios Gedos phénotype numéro 2. <rire> on parle de ici. on parle de Yo yo yo yo, 10 fois plus de tricômes que tous les autres. Les autres, ils n'en ont pas. Les autres, ils n'en ont pas, man. ils n'ont pas de tricômes. Lui, il est plein, man. c'est incroyable. Mais il est petit. Il est petit, c'est mon plus petit, man. Pourquoi? C'est de ma faute. C'est de ma faute, man. J'ai pas étiré les branches quand j'étais petit. Low stress training. J'avais mis le plan dans un sac en tissu. J'avais de la misère avec mes tiges en métal, en rubber de rubber. Les petites tiges en rubber de rubber vert. Le caoutchouc vert. De la misère avec euh, le sac de jute mais ma prochaine grow euh, je vais faire carrément des trous euh, dans le sac de jute pour pouvoir passer le fil de fer là, et puis que ce soit bien solide pour pouvoir, écartir, pour pouvoir euh, élargir mon plan là le plan est tout petit c'est <cười> mon petit joueur un 14 grammes là dedans man tu sais t'as un 14 grammes de 4A puis t'as 8 28 grammes ou je sais pas trop quoi man tellement de différences entre mes plans, pourtant les deux gorios Giddles, c'est supposé être deux phénotypes avec de petites différences. Entre les phénotypes, il y a de petites différences. et là, ta je te dis que c'est des grosses différences, je vais te dire. Les perps. Entre les phénotypes, Hey, ta connard la chanson. L'autre goûte le raisin, l'autre le citron. Pas même le même fruit, ceux-là, là. Pas en tout le même fruit, le gros, là. Raisin, citron. Fuck man! Pis avec le citron, un petit coup de lavande, Lila! Oh, c'est dégueulasse, man! C'est dégueulasse! J'ai l'impression que c'est du pot à 100$. C'est ça qui va arriver, man! C'est oh. pas de ma faute le gros là! C'est posé goûter le raisin! C'est écrit raisin, pas lavande! À moins que ça savait écrit lavande, là c'est plus là. Peut-être que c'est écrit lavande aussi. Mais ce qui est arrivé avec le peuple, j'oublie pas. Euh, quand j'ai vu le Purps, j'étais bien excité. On se rappelle du Purps de Grill. Je tripais sur le Purps de Grill. Puis le Purps de Grill, le vrai, la vraie variété en arrière de ça, c'est le Mendocino Purps. sino Purps. Quand j'ai vu le Purps numéro 1 de Dinafem, c'est même qu'il l'appelle, numéro 1. Euh, Je t'assure que c'était la même affaire. Mais quand tu lis, es, c'est pas partout de ça, man. Mais... On va voir ce que ça donne, man. On va voir ce que ça donne. J'apprends, j'apprends. Euh, oublie pas, quand j'ai acheté les graines de cannabis, j'étais comme dans un magasin de bonbons. Comme dans un magasin de jouets. Comme j'étais un enfant, c'était incroyable. Je voyais les titres, les noms. Euh... Ma chère prochaine on va voir ce que ça va donner. Euh, Je vais peut-être acheter des graines de cannabis sur d'autres sites internet. Euh... Pas trop sûr, là... Tellement, tellement de sites, tellement de compagnies, euh, plusieurs opinions euh, positives sur plusieurs banques euh, de graines de cannabis. En tout cas, je vais finir ça tranquillement. Merci encore à OG Puff pour le ice cream cake. On sait que les ice cream cake, wedding cake, gelato, c'est considéré euh, du cannabis dessert. Une euh, nouvelle, nouvelle vague là, de cannabis, une nouvelle euh, vague de popularité pour ce type de cannabis. Cannabis de type dessert. Ça fait une différence pour le goût. Avec un filtre en verre, et puis, un filtre en carton, je vous garantis. Et puis, une autre chose qui fait une grosse différence, non seulement le filtre, mais l'alcool avec lequel vous lavez votre grinder, l'alcool avec lequel vous lavez vos filtres en vitre. Ne prenez pas de l'alcool à 70%. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher, je le sais. C'est pas efficace. C'est pas efficace. Ouais, mais moi, oui. Non, non, non. Ouais, mais moi, non, non, non, non, non, non, non. 99%. 5, 6 dollars la bouteille. C'est effrayant, je le sais. Mais c'est efficace. C'est efficace. S'il vous plaît, casse-toi la tête avec de l'alcool à 70%. À 1,50, à 2 piastres, je sais pas, man. Je sais plus. J'ai payé cher, la tête, Je sais pas si j'ai payé trop cher. Là. Hey, ça m'a coûté cher. Pas enfin, grave. Ça m'a coûté, je pense, 5,50. 6 piastres, la bouteille. 99% à la pharmacie. Je pense payer j'ai payé 6 piastres. En tout cas, peu importe. 99% d'alcool, man. C'est ça qu'il te faut. Tu mets ça dans un contenant, tu shakes. Tu laisses ça, euh, laisse ça 12 heures, tu t'en 24 heures, on s'en fout, man. mais c'est moins que ça, tu sais. Et puis, euh, ça se décroppe, mon chum. Après ça, tu prends un cure-pipe, puis tu peux euh, nettoyer un petit peu plus pour enlever l'alcool, sur un l'eau. Tu fais une très belle job. L'alcool 99%, là, t'arrêtes de niaiser. t'arrêtes de niaiser. L'alcool 70%, ça ne ça, ça, ça fonctionne pas, man. Ça fonctionne pas. Ne pas ton temps, s'il te plaît. Winman, c'est la référence. Donc, oublie l'alcool à 70%. Tu prends 99%, tu prends une petite quantité, puis c'est très efficace. 70%, même si tu prends une grosse quantité, ça ne fonctionne pas. OK? Même si tu penses que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. On apprend beaucoup de choses ici à Winman. Très fort. Très fort. Malheureusement. Je ne sais même pas si c'est un petit caillou ou même sour. Écoute, écoute, écoute. Je suis désolé. c'est pas mon préféré. Mais on va aller voir tout ça de ma grow. Et puis, euh, on est rendu là, euh, à la troisième semaine et demie depuis le premier pistil. N'oublie euh, pas qu'au mois de février, hein, 28 vidéos en 28 jours sur YouTube avec Winman. 28 vidéos en 28 jours Winman est là pour vous Pour vous divertir Entertainment Donc, euh, beaucoup de travail J'espère que vous allez me donner des pouces Écrire des commentaires C'est beaucoup de travail Beaucoup de travail Faire 28 vidéos En 28 jours Des vidéos de environ 20 minutes C'est de la job Alright En échange, je veux des pouces, des commentaires I want some love. I want some love. Alright. Donc, on finit ça. puis, voilà des vidéos au mois de février, mon chum. Back-à-back euh, -back de vidéos de cannabis, de merde. Euh, sois présent. Sois présent. Euh, je suis là pour te divertir et puis te faire économiser d'argent. Euh, pour ce qui est des cannabis à l'ESQDC, c'est pas évident de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. on les voit pas, on peut pas les sentir, on sait pas euh, comment, où, où se diriger, il y a les terpènes, les arômes, mais des fois, hein, quand on arrive au comptoir, on demande au, à l'employé de nous conseiller, certains ils sortent de là avec du tweed. Certains sortent de là avec du, du bon select. OK. On va arrêter des négatifs. On va passer à des choses positives. Comme le Gorgeous Giddles numéro 2. Pour ce qui est du reste... Euh, Je suis vraiment... Pour ce qui est des arômes. C'est sûr qu'ils sentent à rien. Mais le visuel... Le visuel, ils sont pas beaux, man. Il n'y a pas de tricons, man. Il n'y a pas de tricons. On veut du tricot, man. On veut du tricot. On veut du tricot. C'est juste ça qu'on veut, bro. On veut du tricot. On veut des arômes. On veut des terpines. Terpines, là, gros. vends tu Alright. On voit ça tout de suite. Avant d'aller voir la grow, je vais vous parler un petit peu plus du ice cream cake. Je me suis roulé un autre joint avec un filtre en verre. N'inquiétez-vous pas, inquiétez-vous pas. Le filtre en verre prend beaucoup de place dans le joint. Donc, j'ai pu me faire là, deux petits joints. Donc, inquiétez-vous pas. Quand on fume du 4A, toujours mieux de prendre un filtre en verre. On y goûte un peu plus de, de, sans l'interférence du carton. Non, je n'ai pas pris un filtre de cigarette. On sait qu'un filtre de cigarette est constitué de fibres filtrantes en acétate de cellulose. Matière plastique. Bon, on le sait, on le sait. Acétate de cellulose. Acétate de cellulose. On veut pas d'acétate de cellulose entre ce qu'on fume et... Un hein, ce qu'on peut... Bon. Ice Cream Cake, c'est fait avec du Wedding Cake et du Gelato 33. Ben là, écoutez, je vous ai dit que je ne l'aimais pas beaucoup. Ben, je pense peut-être que c'est à cause du Gelato 33. Hey, ça fait 3-4 fois que je reçois du Gelato 33, des abonnés. Jamais, jamais, jamais, j'ai aimé Gelato 33. Euh... C'est ça. C'est Je pense que du cariophilane là-dedans, je sais pas trop. Mais le wedding cake, je sais que je l'aime beaucoup. Euh, j'ai goûté à du wedding cake. Euh, je parlais déjà peut-être de fumer ça, du ice cream cake. Je sais plus c'est quoi que j'ai fumé, mais. C'est des noms qui se ressemblent. Là. Encore merci à OG Puff. Oh, je ne sais pas si on a entendu ici le chat. Ici. Ici le chat qui voulait passer à la caméra lui non plus il aime pas le ice cream cake il est trop fort bro c'est 28% c'est très fort donc c'est un indica et puis euh, c'est supposé de goûter euh, creamy flavor ça je l'ai dit je trouve vraiment que ça a le goût du wedding cake le creamy mais beaucoup beaucoup de cariophilène. Ici, il dit qu'il y a des petits goûts de vanille et euh, de sucre. Pas trop sûr de celui-là. Pourtant, j'ai euh, ici là, le le le le producer, celui qui, qui fabrique le cannabis. J'ai toujours aimé le cannabis de cette marque-là. Par contre, lui, je l'aime pas. Donc, ice cream cake. C'est fait avec du Gelato 33 et du Wedding Cake. Est-ce que ce serait le maudit Gelato 33 que j'aime pas, mais que tout le monde aime? Que tout le monde aime. Il y a deux numéros, deux phénotypes qui sont très populaires. Je pense que c'est le Gelato 33 et le Gelato 41, je crois. Je pense que c'est les deux gelato, là qui euh, sont les très populaires. Comme le Gorio c'est le GG4, le Gorio numéro 4, le Phénotype numéro 4 qui est très populaire. Mais le gelato, c'est le numéro 33. OK. Donc, euh, encore merci à OG Puff officiel, le rappeur québécois qui a une chaîne sur YouTube et un site sur Instagram. Allez vous abonner. Allez vous abonner ici sur le Instagram à Weedman. Il est très, très fort. 28%, là, Très, très, très fort. Merci. On passe aux choses sérieuses. On commence avec les deux couches-couches de DNA génétique. Ces deux petits, petits plans-là qui se sont additionnés à ma grow à la fin de ma période de veg de mes huit premiers plants. Donc, ça, c'est mon neuvième et dixième. Deux petits, petits plans-là qui se sont additionnés à la fin. Coca tu en train de sortir Donc il sent très bon, un petit goût euh, gazi euh, que j'aime beaucoup beaucoup Je suis sûr d'aimer ce cannabis là, comme je vous ai dit, j'ai déjà goûté Les deux sentent pareils. Donc, on va passer au prochain plan. Donc, ici, j'ai le Purbs numéro 2. Euh, présentement, il n'y a pas vraiment des belles couleurs. Là. Ça, ça sent en ligne verte, du vert et brun. Cannabis standard. Par contre, euh, lui, c'est celui qui sent le plus présentement. Il sent un petit peu le raisin. Donc, euh, j'espère que ça va continuer comme ça. qu'il n'y aura pas un petit goût là, de cariophylène. Qui va apparaître à la fin de la grow, mais pour ce qui est du visuel euh, ça s'enligne vers du cannabis vraiment régulier du cannabis vraiment le standard 3 qui goûte euh, supposément euh, le raisin le présentement Purps numéro 2 dans le fond aussi on a le White Widow Super Skunk lui présentement il sent absolument rien la couleur, euh, les feuilles sont vertes par lime. Pas vraiment de tricôme. C'est vraiment euh, ordinaire. Euh, lui aussi, j'ai l'impression qu'il s'enligne vers du 3A. Rien d'impressionnant. Et puis j'ai aucune main idée s'il va goûter le Super Skunk euh, citronné. Ou bien le White Widow. Le White Widow. Le White Widow à la je je les ai pas vraiment aimés. Donc euh, ça c'est un plan qui m'a été donné, euh, j'espère avoir un bon phénotype, je me croise les doigts là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner pour l'arôme et pour le nombre de grammes. Purpose numéro 2, même chose, J'ai hâte d'avoir la quantité de grammes que ça va donner, et puis l'arôme, ça va-tu rester un goût de raisin? Et maintenant on peut parler du buzz aussi, hein? Quel buzz ça va nous donner ces cannabis-là? Un super skunk, ça va te donner un buzz dans la tête énergétique. Ou le white widow, un buzz un peu plus calmant, va l'emporter. Est-ce que ça va être un phénotype qui va avoir plus de super skunk? Plus de white widow. Et le purpose numéro 2. Et le white widow super skunk. Oh, oh. On passe au prochain. Bon CBD! Bobacouche CBD phé phénotype numéro 1. Il ne sent absolument rien. Ça vient de Dinafemme. Euh, par contre, c'est des phénotypes qui sont vraiment pareils. Le 1 et le 2 Ils se ressemblent beaucoup, beaucoup. Encore aucune odeur. Mais les deux se ressemblent par rapport à la grosseur, le type de feuille. Donc les Boba CBD, phénotype numéro 1. Et deux, ce sont ceux qui se ressemblent le plus. Pas de tricôme vraiment. C'est pas.. Euh, je sais pas sur quoi ça s'enligne. Je pense pas garder ce type de cannabis Demain, encore une fois, on est loin de la fin. Je sais qu'il y en a qui crient l'autre bord de l'écran et qui me disent d'attendre avant de donner des conclusions. Donner une chance aux coureurs, donner une chance au plant de cannabis, de donner tout ce qu'il faut pour euh, m'impressionner avec l'arôme, le goût, le buzz. On est loin de la fin de la floraison, on est loin du séchage, on est loin de la période de curing. Présentement, euh, ça s'enligne bien, il euh, n'y a pas de, de, de manque. Il a pas l'air d'avoir de, de, de manque de quoi que ce soit, je viens d'arroser mes plants, donc euh, il va peut-être être un petit peu plus beau dans deux jours là. on passe au prochain. Oh, il sent pas encore mais il est beau! Zombies Giddles, les graines de cannabis viennent de Ripper Seeds. Le Super Skunk White Widow, les graines de cannabis viennent aussi de Ripper Seeds. Donc il sent rien, je sais pas qu'est-ce qu'il sent encore, mais il est beau. Et puis, euh, Zombies Giddles, on sait que le Zombie Cush, c'est une des trois meilleures variétés en 2021. Du personnage très bien connu des gens là, de la communauté du cannabis, Remo, Remo qui a sa marque de nutriments, Remo Nutriments. Donc Remo Nutriments a beaucoup popularisé le zombie couche. Donc ici on a un plan de zombie mélangé en Skittles. Vraiment hâte de voir ce que ça va donner. On passe au prochain plan. Voici mon Gorilla Skittles, phénotype numéro 1. C'est carrément un Sativa. Bien étonné de ça. Euh, pourtant le phénotype numéro 2 que je vais vous présenter tantôt. C'est carrément un hybride. Là, euh, hybride Indica. Mais lui on peut voir les feuilles là, vraiment très minces. Sans rien, encore aucune odeur. Mais je m'intrigue. Ça m'intrigue vraiment à savoir le buzz. cest vraiment un buzz qu'on appelle Setiva? Qui va être assurément un buzz euh, dans la tête et. Vraiment pas dans le corps. C'est un Gorilla's Girls. Gorilla pour Gorilla Glue. En tout cas, j'espère que c'est un Gorilla's Girls. Les graines de cannabis de ça, ça vient de Barney's Farm. Complètement différent le phénotype 1 et le phénotype 2. Là, je vais vous montrer. Euh, le boba CBD, phénotype numéro 2, lui, il est pareil, pareil comme le phénotype numéro 1. Même genre de feuilles, même grosseur, ça vient de 19m, Mais pourtant, lui ici, qu'on voit en ce moment, ça vient pas de DINFM, ça vient de Barney's Farm. Est-ce que ça se peut que ce soit un phénotype différent? Est-ce que le goût va être semblable aux deux? tellement différent qu'il peut pas pareil. Il peut pas goûter pareil aux deux. OK. Je vous montre euh, le prochain plan. C'était le Gorillas Skittles phénotype numéro 1. Un sativa. Le Boba couche CBD numéro 2 presque pareil pareil comme le 1. Rien à dire, il sent pas encore, aucune odeur. Euh. Là, j'essaie de peut-être enlever une coupe de feuilles, là, je sais pas. Mais le Boba Kush, CBD, phénotype numéro 2, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, il est pareil comme l'un, pas d'odeur. Alors, on passe au prochain plan. Et voici le Purps, phénotype numéro 1. Il sent quelque chose, puis j'aime pas ça. Il sent même deux choses. Tous les autres plants sentent rien, mais lui il sent deux choses. Le citron, ça peut passer. Mais je trouve qu'il sent déjà le lilas, la lavande. Après moi, c'est la terpène linalol. Pas un grand fan du lila, lavande. J'aime pas ça. J'aurais aimé ça qui goûte comme l'autre, comme le PURPS, le 2, phénotype numéro 2, qui goûte le raisin. Donc le PURPS, numéro 1, je ne l'aime pas déjà d'avance. Ça peut peut-être changer, on me le dit souvent. Lui, il goûte le citron, il sent le citron l'avance, je pense bien. Le PURPS numéro 2 il goûte le raisin, il sent le raisin, et les couches-couches que je connais déjà, les deux petits petits plans, un petit goût de gaz. On continue avec le prochain plan. J'ai gardé le meilleur pour la fin, le Gorillaz ghetto spinotype numéro 2. C'est mon plus petit, mais mon plus beau. C'est le seul qui a beaucoup de tricônes. Toutes les autres, y en ont même pas. Mais lui, il y en a beaucoup, beaucoup. Je capote dessus, mais il sent rien encore. Il sent absolument rien. Mais il est vraiment, vraiment, vraiment très impressionnant. là. Euh, vraiment très, très impressionnant. Sérieusement, sérieusement. Mais il est très petit. J'ai pas fait de low stress training. J'ai pas écarté les, les branches là, avec les tiges de métal. Je suis pas fier de moi. là. Euh, je vais apprendre de mes erreurs. Mais comme je vous dis, il est vraiment incroyable, il est vraiment beau. J'espère que le Gorios Guedos fait le type numéro 2. J'espère qu'il va goûter bon. Donc, euh, si tu as, si as aimé la vidéo, donne un pouce. Écris un commentaire. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Vidéo. Merci à OG Puff Official. Ciao, peace. Je voulais vraiment remercier tous ceux qui regardent des vidéos de Winman jusqu'à la fin. Et si vous êtes des real, vous allez écrire dans les commentaires acétate de cellulose. Acétate, ça s'écrit A-C-E, accent aigu, t a -T -E, de cellulose. Donc, merci à tout le monde et on va se voir très bientôt dans une prochaine vidéo.